Donc, euh, bonsoir, merci d'être là ce soir. Donc, euh, on va euh, essayer de faire une courte présentation de 30 minutes, mais euh, on a du temps quand même là ce soir. Fait que si vous avez des questions, on peut vraiment rester là, euh, un autre 30 minutes avec vous là pour euh, vraiment euh, prendre le temps euh, euh, d'explorer Minecraft puis de répondre à, à vos questions ou de vous entendre parler aussi de vos bons coups. Donc, euh, je vais présenter rapidement le jeu. Euh, je vais vous présenter aussi notre, notre approche pédagogique de l'utilisation de Minecraft Éducation en univers social. Euh, ensuite, on va vraiment euh, aller concrètement avec euh, des projets au primaire et au secondaire. Euh, Steve va ensuite parler bon, d'enjeux techniques parce que bon, si vous voulez commencer euh, à utiliser Minecraft demain matin en classe, il y a quand même quelques, peut-être quelques trucs ou quelques petites euh, notions de base que vous devez savoir. Et euh, par la suite, là, on va vraiment se promener dans Minecraft, vous montrer euh, quelques fonctions euh, qui sont vraiment euh, utiles là, à connaître euh, dans, dans un objectif d'apprentissage euh, des élèves. Et ensuite, là, comme je le disais, une bonne période de questions. Donc euh, Minecraft ici là, c'est vraiment, euh, on parle de Minecraft éducation. Hein, donc euh, le jeu là, qui vient euh, avec euh, une licence à 3 de Office 365. Euh, c'est un jeu bon de type euh, bac à sable où est-ce que les élèves peuvent construire euh, presque tout ce qu'ils veulent, leur seule je dirais, limitation, c'est euh, le fait que bon la majorité des blocs sont carrés, donc hein? tout ce qui est plus circulaire, il euh, faut beaucoup de créativité euh, pour le construire. Et euh, en éducation, on va surtout utiliser le mode là, euh, création versus le mode survie, qui est peut-être plus le mode là, de jeu. Et je pense, bon, euh, tout à l'heure je parlais avec Mélanie, là, souvent les, les personnes qui connaissent Minecraft le connaissent peut-être euh, d'abord et avant tout par l'entremise de leurs enfants euh, qui sont peut-être euh, femmes. Donc là ici voici un petit euh, GIF qui montre comment euh, assez rapidement là, on peut construire comme ça une fondation euh, en bois ou une clôture, là, peu importe, euh, d'une maison. Euh, comment ça fonctionne, c'est qu'on euh, a un inventaire, euh, un inventaire qui a plusieurs types de blocs, donc euh, autant des, des blocs de matériaux, donc que ce soit de la brique, de la pierre, euh, du bois, puis même des bois spécifiques, là, du bois d'acajou, du bois de chêne, etc., euh, mais aussi, on peut ajouter des éléments euh, donc naturels, euh, des arbres, on peut, peut, on peut faire de l'agriculture, euh, on peut ajouter des animaux. Donc, c'est vraiment illimité. Puis, euh, je pense que c'est euh, une des beautés, dans le fond, de, de ce jeu-là, c'est euh, son inventaire qui, en mode, dans le fond, créatif et ouvert. Et on a, dans le fond des mondes ou des biomes peuvent être euh, différents. Donc, euh, dans ce cas-ci, c'est plus un biome bon, euh, de rivière euh, avec, euh, bon, on voit des bouleaux peut-être, des arbres. Donc, euh, peut-être qu'on est dans la forêt boréale, je ne sais pas. Donc, il euh, y a plusieurs euh, biomes différents. Ça pourrait être un monde complètement plat. Ça pourrait être un monde montagneux. Ça pourrait être désertique. Euh, donc, il y a vraiment euh, plusieurs possibilités euh, de territoires euh, qui sont possibles dans Minecraft. Euh, je dirais que ça fait quand même vraiment longtemps que le Récitus s'intéresse à Minecraft. Euh, dans les premiers projets, c'était avec le 375e anniversaire de Montréal, donc ça date. Euh, fait qu'on a quand même à qui je dirais une certaine expertise. Surtout, on a beaucoup suivi les enseignants qui ont expérimenté Minecraft en classe. Ça s'est vécu plus au primaire au début, mais maintenant, on sent vraiment un engouement aussi là pour le premier cycle du secondaire. Donc, comment on voit l'utilisation de Minecraft en univers social, c'est sa valeur ajoutée, c'est de venir travailler le territoire, puis autant en histoire qu'en géographie. Euh, puis des fois, on dirait qu'il est comme un peu mis de côté. Donc, de vraiment venir travailler euh, l'organisation du territoire. En histoire, c'est sûr, on va plus aller axer sur, après ça, les bâtiments. Donc, tout ce qui est la question des fonctions et des usages de chacun des bâtiments qui vont être construits. Mais, bien sûr, tout en réfléchissant euh, à l'endroit où est-ce qu'il va être positionné sur le territoire, donc euh, vraiment à, à l'organisation du territoire. Puis avec le temps, une des tendances, je dirais, euh, qu'on a remarqué, c'est qu'on essaie de proposer des projets qui vont euh, peut-être diminuer un peu l'importance de la reproduction à l'identique d'un bâtiment. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais... Faut quand même que l'élève respecte les caractéristiques générales des bâtiments. Ça, ça reste pour nous un critère quand même important. Donc, euh, je pense que ça fait quand même un bon résumé là, de, de nos trois aspects. Puis bon, on le voit toujours là, dans les, les trois phases d'une situation d'apprentissage. Donc, la préparation. Donc, comment on va pouvoir venir construire un bâtiment, par exemple, dans une seigneurie? c'est d'abord et avant tout en ayant fait une bonne collecte d'informations. Donc, dans toutes les SAI qu'on va présenter, soit qu'on va proposer un, un dossier documentaire ou, euh, au primaire, on va faire référence à des fiches précises là, dans Société et Territoire parce que nous, bon, c'est important de suivre la démarche historique et d'abord et avant tout d'aller justement faire cette recherche, cette collecte d'informations-là. Bon, après, les élèves vont pouvoir la traiter, l'information dans des tableaux, etc., pour euh, de plus en plus, dans le fond, mieux connaître le, le bâtiment qu'ils vont devoir construire. La phase de réalisation, ça va être d'aller dans Minecraft construire le, le dit bâtiment. Puis nous, je l'ai mis en bas à gauche, là, mais pour nous, on mise vraiment sur le travail en collaboration entre les élèves. Euh, on va vraiment euh, une valeur ajoutée à ça parce que, bon, les élèves vont s'entraider. Il euh, y en a dans votre classe qui vont être des experts, qui vont même peut-être aller aider plusieurs équipes. Euh, et euh, aussi parce que, ben, on va se le dire, là, ça prend quand même euh, beaucoup moins euh, de temps à réaliser. Puis il y a deux, bon, il y a plusieurs types de collaboration. soit que les élèves pourraient travailler euh, en équipe de, je ne sais pas moi, quatre sur euh, une carte, mais ça pourrait aussi être une classe tout entière qui travaille dans le même monde. Euh, voilà, fait que ça c'est pour la phase de réalisation. Et euh, comme vous voyez, je l'ai mis en bas, là, mais bon, le, le cahier de l'élève, le dossier de, de traces va, va suivre dans le fond pendant tout le, le travail des élèves. Je pense que c'est important que, quand on est dans Minecraft, des fois, de revenir à ces notes hein, pour s'appuyer euh, sur notre recherche, pour être sûr que euh, ça corresponde à notre euh, réalisation dans Minecraft. Puis finalement, bien, on a vu... Euh, surtout avec les expérimentations, euh, que c'était important de, de mettre l'accent sur la, la phase d'intégration, de faire un, un bon retour avec les élèves sur ce qui a été fait, dans le fond, dans Minecraft. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui font... Euh, faire comme des petits exposés oraux, par exemple, à leurs élèves pour qu'ils expliquent ce qu'ils si ont construit. Il y en a qui vont plutôt faire visiter le monde d'une autre équipe à une autre équipe en ayant une petite fiche de questions à remplir. Donc, peu importe la manière, c'est juste de réfléchir à un processus ou à, à une idée d'activité euh, synthèse pour vraiment euh, venir euh, consolider, dans le fond, les apprentissages euh, des élèves. Puis comment? Bien, une, aussi, une autre des manières de faire, ce serait, par exemple, euh, les élèves pourraient, euh, par rapport à, à leur bâtiment, bien, créer un journal de bord. Donc, euh, venir euh, prendre une photo. Donc, dans Minecraft, c'est possible avec le livre et la plume et l'appareil photo de prendre une photo de ce qu'on a construit, d'un détail, par exemple, et de venir là, écrire, détailler, décrire euh, ce qu'on a construit. Fait que ça tout à l'heure, euh, ça va nous faire plaisir euh, de vous montrer comment ça fonctionne. Le bon, c'est un petit exemple. Euh, si c'est en première secondaire euh, le bourg euh, au Moyen Âge. C'est des élèves à la commission euh, au centre de services de la qui ont fait ça. Merci. Donc euh, au primaire, on a fait plusieurs tâches là. ce soir. Je vous en présenterai une. C'est celle sur le régime seigneurial. Donc, euh, en quatrième année, la Société de la Nouvelle-France vers euh, 1745. Euh, L'intention, c'était vraiment que les élèves euh, comprennent l'organisation d'une seigneurie. Euh, donc, au départ, bon, dans la tâche, on leur demande de relever les atouts, les contraintes du territoire d'une seigneurie. Et par la suite, ils ont un petit. Ils ont une cueillette d'informations à réaliser pour aller enfin dans Minecraft et construire un des bâtiments. Donc, dans la classe, ils vont s'être distribués, les bâtiments. Ce qu'on trouvait intéressant aussi pour euh, en quatrième année, c'était euh, de délimiter le monde Minecraft puis même euh, peut-être que d'autres enseignants pourront témoigner là, mais même des fois en première ou deuxième secondaire là, ça peut être encore pertinent de le faire pour pas que les gens s'égarent donc on fournit aux enseignants un monde où est-ce que déjà il y a des délimitations pour chacun des bâtiments donc la personne qui sait que ça en va créer l'église elle sait déjà où avec son bonhomme euh, aller dans le fond dans Minecraft et un autre avantage de ça, euh, c'est euh, d'avoir déjà créé la, la fondation, là, le, le, le tour, ça fait en sorte qu'on n'a pas non plus des, des, des maisons qui sont disproportionnées. Donc, il euh, y a comme euh, une échelle plus facile à respecter. Donc là, Steve se promène dans une production d'élèves, ça c'est au secondaire, hein, Steve. Parce qu'on a aussi adapté la tâche, dans le fond, du primaire. On l'a adapté euh, pour le cours de troisième secondaire euh, en histoire du Québec et du Canada. Il y a entre autres, Sophie James qui l'a testée euh, au mois de novembre. Puis il y a même euh, une autre enseignante, je pense à... à J'avais dit à Camou À Camus du loup <rire> qui l'a donc en troisième secondaire. Euh, donc, c'est pas la... Ça peut se ressembler là, comme tâche, c'est pas, euh, mais celle de troisième, secondaire, est quand même, plus poussée, le, le dossier documentaire, euh, va vraiment aller chercher des fiches dans le répertoire du patrimoine euh, culturel euh, du Québec. Donc, des fiches euh, très détaillées, vraiment riches là, pour bien comprendre euh, en quoi sont faits euh, les bâtiments. Puis aussi, quelle est leur valeur euh, patrimoniale. Fait que ça ça ajoutait un petit côté, je trouve, euh, intéressant. Ça, c'était la tâche. Euh, en quatrième année. Voilà. Là, ton micro est fermé, Steve. À la diapo 17, vous avez euh, justement les deux tâches primaires et secondaires. Donc, si vous voulez y accéder, on pourrait les mettre dans le chat aussi. Oui, je vais faire ça. Euh, donc, au secondaire, euh, on, on va poursuivre avec euh, un exemple. Donc, on a plusieurs exemples. Il, a, il a fallu choisir. Hein. Donc, on va vous présenter un truc sur euh, la révolution industrielle, parce que bon, le, pour la petite histoire, c'est un projet qui était supposé d'être vécu en classe, la pandémie est arrivée, bon, le projet n'a pas commencé, mais les élèves euh, de chez eux, ils ont écrit ils à leurs profs et ils ont de, demandé, est-ce qu'on peut, le projet de Minecraft sur la révolution industrielle, peux-tu le faire pareil à maison pour le fun? Et donc, c'est ce qui est arrivé, donc vous voyez ici euh, la production, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez... Euh, qu'on puisse naviguer dedans. Là. Donc euh, les élèves ont construit de leur propre chef euh, ce monde-là, ce monde-là industriel, sur la révolution industrielle, et on, on est parti justement euh, de leur production pour euh, revoir un petit peu euh, la tâche et aussi euh, euh, l'améliorer euh, cette année. Donc avec Mathieu, donc on va vous présenter rapidement la, la tâche. Euh, Peut-être vous dire que dans le diaporama, si vous voulez voir le, la petite entrevue là, euh, de Maude avec la, un, un des élèves là, qui a travaillé la, la, au Bois-Franc sur le modèle euh, de, de, de révolution industrielle, ben, vous allez pouvoir le voir ici, donc dans le diaporama, on ne le verra pas ce soir. Puis bon, euh, ce qui est bien de cette tâche-là, je vais vous montrer un, un, un cahier de l'élève, tantôt Maude. Euh, a, a quand même insister sur le fait d'avoir un document qui encarte le travail des élèves parce qu'une fois qu'ils sont dans Minecraft, on les a perdus un peu. Là. Il faut vraiment les ramener souvent à la tâche. Donc, euh, c'est de l'enthousiasme qu'il faut canaliser, on va dire ça de même. Puis bon, euh, vous allez voir là, sur le site Web du Récit, vous avez souvent la carte à télécharger dont il était question tantôt. Euh, et ensuite de ça, bon, euh, le cahier euh, de, de l'élève qui est à télécharger et qu'on peut imprimer euh, et aussi, bon, euh, faire une copie. Donc, dans le fond, les élèves, ou les équipes d'élèves doivent travailler à la fois sur les manufactures, l'exploitation les, de la mine, les quais, le réseau ferroviaire, les quartiers ouvriers, tout ça. Et puis, bon, on a ajouté, bien, au départ, on travaillait, nous, sur Salterre, qui est une ville patrimoniale industrielle en Angleterre, qui est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment un un riche euh, financier industriel euh, anglais qui a décidé, dans le fond, d'établir son usine euh, ici. Puis il s'est dit « ben regarde, je vais installer euh, mes ouvriers pas loin pour qu'ils arrivent euh, à l'heure à job ». Donc euh, là, tu as vraiment un, un exemple de ville industrielle euh, construite de A à Z avec l'école, euh, avec l'église, donc qui était vraiment intéressante. Mais aussi, vous avez d'autres exemples de, de, de, de, de Street View pour montrer des vieux bâtiments là, qui datent du 19e siècle et qui, euh, justement, permettent justement d'observer un petit peu la, la construction de la chose, donc euh, avec une intention, c'est-à-dire de la reproduire en, en, en, en Minecraft. Et puis, bon, quand on vous parle de dossier documentaire, c'est vraiment, on essaie comme d'outiller euh, en termes de texte, images, justement, pour en arriver à quelque chose qui soit euh, intéressant du point de vue des apprentissages. Donc, vous voyez un peu le monde qui a été créé, donc un mouton qui gambade. Là. Mais euh, vous avez euh, la mine, vous avez aussi les, euh, les, le quartier ouvrier qui est là. Euh, vous avez l'usine qui est tout au fond. Donc, vraiment, c'est des élèves, leur propre euh, initiative chez eux, qui ont voulu euh, développer euh, un projet intéressant euh, euh, comme ça. Donc ça, c'en ça est un des projets qui, qui est bien. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est euh, celui en géographie. Donc, vous donnez un autre exemple. Donc, celui-là est en histoire. Donc, euh, en, je vais partir la vidéo pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, c'est un projet aussi que Mathieu a fait récemment en classe. Euh, où les élèves, dans le fond, ce qu'on leur a proposé, c'est euh, d'identifier un lieu pour construire un barrage. Euh, puis bon, on, on l'affaire, c'est qu'on bon, leur a mis bon, les besoins énergétiques des, des, des grandes villes qui peuvent consulter, visiter. Bon, ils voient la voiture électrique, ils voient l'autobus, le, le secteur industriel, comment ça prend l'électricité, secteur commercial et compagnie. Mais après ça, quand ils sont rendus à la construction du barrage, bien, il y a différentes contraintes qui, euh, qui sont devant eux, notamment, bon, protéger les milieux humides, euh, protéger aussi, bon, euh, les territoires ancestraux de, de chasse des, des, des Autochtones, les communautés locales aussi qui veulent leur part, puis bon, euh, ils ont à choisir un lieu, puis honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse, euh, il n'existe pas, il n'y a pas moyen de faire un barrage hydroélectrique sans qu'il y ait de... Euh, conséquences sur l'environnement, puis tout ça, c'est au travers de la discussion qui est vraiment intéressant. Euh, voilà. Puis bon, vous avez des exemples, euh, justement, qu'on a fait avec euh, sur iPad, donc ça nous permet de vous dire que sur iPad, euh, Minecraft éducation, ça fonctionne bien, ça c'est chez Mélanie Langlais euh, à Montréal, puis bon, avec... Euh, euh, avec Mathieu euh, à Kamouraska ici, bon, vous avez un exemple d'élève. Est-ce que tu veux te parler de deux minutes de, de ce qui s'est passé? Peut-être la discussion en classe euh, par rapport à, aux enjeux qui sont traités? Euh, oui, euh, en fait, tu as, as vraiment mis le doigt sur le point. Euh, mes élèves, en fait, dans la première période, une fois que, que le document a été complété, euh, ils sont ostinés. Vraiment, là, ils, ont, ils ont pris le temps de, de débattre, de regarder en fait quel était le meilleur lieu. Certains ont voulu déplacer un village, d'autres pesaient le pour et le contre, à savoir est-ce que ce sont les grenouilles en voie d'extinction qui doivent payer le prix d'infrastructures hydroélectriques. Est-ce que c'est le territoire euh, autochtone qu'on doit inonder ou c'est la communauté locale avec qui on doit s'entendre? Euh, évidemment, il euh, n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises décisions. C'est plutôt de peser le pour et le contre. Et c'est surtout aussi de penser à une compensation si on touche, par exemple, les populations locales. Euh, je vois en fait que tu circules dans le barrage aussi. On peut voir ici que mes élèves ont ont tenté d'innover en mécan mécanisant le tout, c'est-à-dire qu'il y a l'évacuateur de crues qui est automatisé, euh, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir l'évacuateur et on peut le fermer. Et euh, ils ont tenté de reproduire également des turbines euh, à l'aide de, euh, de wagons euh, justement euh, sur les rails pour les faire tourner automatiquement, ce qui est quand même assez incroyable. C'est plus loin en fait que ce que je leur demandais de faire, mais c'était quand, euh, quand même bien de leur part. De, et ont partagé en fait leur technique euh, à certaines équipes qui ont, euh, qui ont profité de leur savoir et de leur expertise. Puis on discutait justement avec Mathieu, tu sais, à la limite, là, la construction comme telle, Bien, c'était accessoire, parce que dans le fond, ce qui était vraiment intéressant, c'était le débat qu'ils avaient justement sur le, le meilleur lieu ou la façon dont ils construisent euh, le barrage, mais euh, c'est ça, il y en a qui ont fait des productions euh, simples avec la, les, les différentes composantes des barrages, puis bon, euh, c'est vraiment l'intérêt de, de, de, de cette tâche-là. Puis là, on est en train de travailler sur un, une tâche sur... Euh, les îles Galapagos, donc dans le fond, les élèves doivent identifier un lieu qui soit euh, euh, ben, en fait, une façon d'exploiter le territoire protégé, mais dans le respect des, euh, justement de la faune. Puis bon, euh, on, on soupçonne peut-être qu'il y a des élèves qui vont faire un zoo sur le, <rire> les îles Galapagos et mettre des, euh, des, euh, des animaux en cage. Donc, euh, en fait, j'espère qu'ils ne le feront pas. <rire> On se dit, bon, ça pourrait être ça, puis bon, ça serait un contre-exemple, très bon, bon contre-exemple. Est-ce que tu euh, voilà. étais dans un territoire énergétique, Steve, est-ce que tu vas aller ouais. montrer euh, un personnage non joueur? Je n'ai pas vu là, si tu l'avais montré tantôt. Oui. Donc, euh, je vais aller voir le format d'Hydro. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a inséré à l'intérieur de l'application des... Euh, des, des, des, des des personnages non joueurs qui disent un petit peu, bon, il y a vraiment un fort potentiel ici. Je vais aller voir l'écologiste, tiens, qu'est-ce qu'il me dit l'écologiste? C'est un milieu humide, donc il y a des grenouilles qui vivent sont en voie d'extinction. Donc là, évidemment, eux autres qui ont construit l'évacuateur de crue, là, il faut qu'ils expliquent, là. Bon, on a défait ce choix-là, mais le risque, c'est que le milieu humide soit altéré. Donc euh, c'est vraiment dans cette, euh, cette question-là. Fait que, euh, voilà. Puis ben, ajouter des personnages non-joueurs, c'est assez simple, là, même si euh, ça, ça a l'air un peu chinois. Là, donc euh, vous, vous appuyez sur Entrée. Puis la seule distinction, si vous connaissez un peu Minecraft, il faut rentrer du code. Là, donc euh, WB qui est World Builder, donc qui est changer le statut là, à Constructeur. Puis là, maintenant, plutôt que d'avoir une conversation avec le personnage, bien là, je peux modifier les interactions que j'ai avec ce personnage-là. Donc, euh, modifier ici. Donc, euh, je peux aller modifier le texte. Puis bon, il ne faut juste pas oublier, euh, par exemple, ici, de, de rechanger à World Builder, parce que sinon, je pourrais plus avoir l'interaction avec le personnage. Euh, avec le temps qui reste, peut-être aborder les enjeux euh, techniques, parce que bon, il va, va peut-être en, en avoir de votre côté. Peut-être des petites choses à penser euh, si vous voulez travailler en collaboration, vos, vos élèves travaillent en collaboration. La première chose qui est très importante, c'est de savoir que vos applications sont à jour. C'est-à-dire que si les applications n'ont pas la même version de Minecraft, ben, l'application app, d'un élève ne pourra pas se connecter à un autre. Ça, c'est important. Euh, puis, euh, il faut vraiment aller vers Minecraft Education parce qu'il y a comme trois versions de Minecraft. Euh, euh, puis bon, euh, la version de Minecraft que vos élèves ont à la maison n'est pas compatible avec Minecraft Education. Donc ça, il faut, il faut savoir cet, cet élément-là, c'est important. Puis avec votre service info, c'est vraiment de voir euh, que l'application euh, est à jour. Puis euh, iPad, Chromebook, PC, euh, Mac, ça se connecte tous ensemble pourvu qu'il y ait la bonne euh, version de, de, de Minecraft. Euh, et, pour et un vous des éléments en... Hein? Et pour dans un que même CSS. Même CSS même. Parce que tu peux hein, tu peux pas mettons euh, Montréal ne pourrait pas aller jouer avec un élève de Kamouraska, par exemple, parce que bon, c'est seulement à l'intérieur des euh, CSS que ça fonctionne ou des institutions. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a un des éléments qui est important aussi, c'est euh, bon euh, euh, de faire un test avant, pas chez vous, seulement chez vous, là, dans l'école, dans l'institution, pour vérifier si euh, vous pouvez euh, euh, collaborer euh, parce que bon, il y a le fameux port 1932 qu'il faut qu'il soit ouvert. Euh, donc ça, évidemment, vous allez voir votre service info si vous n'êtes pas capable. Donc l'idée là ici, ça serait peut-être prendre un midi, là, puis avec deux trois élèves, là, faire un test, voir si ça fonctionne. Puis euh, si ça ne fonctionne pas, ben euh, vous avez comme euh, au moins une piste là-dessus. Là, il faut qu'il ouvre ce port-là pour que ça soit accessible. Ensuite de ça, la question de la licence, ça peut être une autre piste, ça ne fonctionne pas. Encore là, je vous donne les trois les éléments de débogage que nous, on a vus au, euh, au fil du temps, là, ceux qui reviennent le plus souvent. Là. Donc, euh, licence A3 pour les élèves et aussi les enseignants, c'est arrivé dans un centre de service que le prof avait la licence A2 qui est une licence moins, euh, moins élevée que 3 tu sais, genre. Fait que, euh, ça, ça peut être une piste. puis euh, autre chose à, à considérer, c'est si vous travaillez sur un monde à plusieurs. Peut-être prendre un ordinateur performant. D'habitude, l'ordinateur du prof va suffire, mais si vos élèves ont des iPads ou des Chromebooks à 32 sur un monde, bien, tu je ne le conseillerais pas sur un, un, un Chromebook parce qu'il va manquer d'espace. Donc, euh, si, euh, si vous avez un PC euh, régulier, mais vous faire rouler votre monde. Puis les cartes du récit, vous allez voir, on a essayé de faire les des faire des moins volumineuses possibles. Parce que l'idée, c'est que le monde Minecraft n'est pas euh, totalement découvert. C'est qu'au début, là, mettons, vous avez une, une carte de 5 megs, euh, Ben, euh, si vos élèves s'en vont dans les vers l'infini et plus loin encore, ben le monde va se créer et se générer automatiquement, donc euh, de façon aléatoire. Et là, la carte va, va devenir immense, tandis que nous, ce sont nous, on l'a limité vraiment, vous allez voir, la terre est plate avec le récit, là, on, on s'en excuse, mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est des, vraiment des éléments qu'on qu a circonscrits dans le temps. Puis mettons l'industrialisation, la carte de base, c'est 300 cas, tu sais, c'est vraiment tout petit. Là. Donc ça, ça permet d'éviter ces problèmes-là avec les cartes de travail euh, du récit de social. Voilà. Puis bon, peut-être en résumé, juste pour vous dire que, bon, vraiment, revenir sur la question de se préparer avant... Je collecte d'informations, c'est important. Euh, vous dire aussi que, bon, on travaille la motivation, oui, c'est correct, mais pour les élèves, là, pour eux, là, le jeu, c'est un aspect social, c'est une façon de se faire des amis. Puis il y en a qui vont, dans, dans, dans, à Laval, là, on avait des, en pandémie, bon, il y avait des élèves qui n'étaient pas du tout à l'école. Et bon, la chose qui revenait le plus souvent quand on leur demandait, bon, qu'est-ce que tu as, as aimé dans Minecraft? J'ai pu me, me, discuter avec un tel parce que bon, je ne le connaissais pas vraiment puis je n'avais pas d'occasion parce que bon, qu l'aspect social est vraiment intéressant pour eux à travers, ils font des amis si vous voulez, à travers les jeux. Puis bon, justement, l'organisation des cartes de base quand vous travaillez à collaboratif, c'est vraiment essentiel. En tout cas, ça, ça vous sauve du temps parce qu'à un moment donné, les proportions, ça devient comme un peu n'importe quoi. Tout le monde bâtit un peu n'importe où. Fait que vraiment, l'idée, cette idée-là de structurer un peu le, le travail, je pense qu'il faut retenir ces, ces choses-là. Puis c'est dans les cartes de base du récit. Puis bon, l'importance du retour et tout ça. Puis bon, euh, c'est ça, essayer de répartir correctement le temps. Puis c'est ça, cette année, on veut filmer euh, au secondaire. Donc euh, là, on commence à pouvoir sortir de chez nous, là. Donc, euh, puis aller dans les classes, là. Donc, euh, si, si vous avez un super, vous voulez essayer un projet avec le récit, puis bon, ça vous tente d'échanger de, de, avec nous, ben on pourrait justement peut-être, en tout cas, envoyez-nous un courriel, puis on pourrait être, ça pourrait être l'occasion d'une collaboration. Je termine avec euh, le, euh, le badge, donc la reconnaissance, vous avez passé une trentaine de minutes avec nous euh, pour, euh, sur un sujet euh, comme euh, le jeu sérieux. Donc si vous voulez avoir une reconnaissance avec la, justement le 30 heures que vous devez faire sur deux ans, bien, euh, il faut faire cette procédure-là, donc il faut se connecter à, au, à Campus Récit qui est l'outil vraiment pour dé décerner des reconnaissances, donc euh, sous la forme de badge Donc la première étape, c'est de se connecter ou de s'inscrire à Campus. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous retournez tourner dans, dans Teams parce qu'il y a vraiment, il y a 150 euh, auto-formations, puis il y a je ne sais pas combien de webinaires dans ça, fait que vous allez vous perdre, donc pour ne pas vous perdre, bien, vous allez cliquer sur le deuxième lien que Maud va mettre dans le chat pour obtenir le badge. Là, à ce, ce moment-là, vous allez une case à cocher, puis un petit commentaire euh, si vous voulez laisser euh, un commentaire sur euh, l'atelier bon, à, à remplir. Donc connecter d'abord, vous inscrire, ensuite, obtenir le badge en cliquant sur le deuxième lien qui est dans le chat actuellement. Je termine en vous disant euh, qu'on euh, sera à la COPS à euh, une journée thématique sur l'utilisation de Minecraft en éducation. Si vous êtes intéressé à y participer, bien, on va être là avec d'autres personnes qui vont qui de d'autres disciplines aussi. donc il y aura une journée complète là sur main sur les touches sur Minecraft donc c'est une occasion que vous pourriez saisir si ça vous intéresse, et aussi, bon, on a un prochain webinaire sur la programmation universelle sociale, donc Scratch, là, qui est vraiment assez ludique aussi, là, sur lequel Mathieu aussi a travaillé avec nous. Donc, euh, programmation 16 mars, 16h19h30, toujours 30 minutes. Puis bon, on serait rendu à la période de questions, échanges.